T'as s'il vous plaît Bonsoir, Bonsoir. C'est Romain Roland, comment vous appelez Elise, Je peux avoir le numéro de Élise Pourquoi euh, Juste être un ami Ami hum? Tu veux quoi dans la vie Je suis un étudiant Maintenant tu veux quoi avec numéro? Je suis un ami cosy avec vous et tout hum. Tu es étudiant Ouais Son anion Et tu belle pas Pardon Tu es étudiant, tu belle pas Oui Hi Moi je un étudiant ne peut pas te draguer, c'est ça? Mais là, il y a un moteur de l'encore, les bonnes. Mais veux savoir? Ça va bien. Mais tu vas où? Je vais juste quelque part dans la zone. Waouh! Comment tu es ravissante Merci. On m'appelle Abyss. Oui. Au fait, je veux te donner tout mon héritage. Héritage? Tout mon héritage que j'ai, je veux te donner ça. Je suis célibataire, tu vois. Ah bon? Et je cherche une femme qui va rester avec moi, qui va vivre avec moi. Tu vois, non On peut, on peut, on peut, on peut aller prendre deux pots à côté là. Ça ne te dérange pas. Non. Ça ne te dérange pas Non. Approchez-vous. Waouh. Abys, Abyss, abyss. Ah, ta vie! Te ah, voici mais comment je ne, je ne veux même pas savoir, c'est toi que j'étais en train de chercher depuis. Ah. Comment tu gères la maison et toutes tes tout femmes viennent chez moi, se plaignent Tu ne donnes pas pour porte. les enfants sont malades et tu ne dis rien. Ah. Hein? Mais à ta vie, c'est pas s'il faut parler et de. de... dire ça où ah. C'est quoi Tu as pris une autre femme même Moi, elle Tu as vu homme et tu es... As... Ta vie me fait pitié. Mais à ta vie... Abyss, ce n'est pas responsable, c est, c est, tu ne peux pas faire ça. Mais J'ai mon héritage qui est là. Et où est ton héritage Tout l'héritage que, que, que tu as, ça, quelqu'un de c'est tout. Hein, Abisson, tu salis, tu salis notre famille. Deux femmes et des enfants. Regarde-moi la bouche de celle-là. Non, mais je... A ta vie, mais je dois passer à la maison pour... pour vous non, avez non, pas... non, non, non, non, je ne veux pas maison. Bébé, eh? bébé, bébé. Bébé. Quel bébé tu laisses tes enfants à la maison et tu viens chercher bébé. Vous voyez ce que vous avez causé maintenant. Qu'est-ce que j'ai causé Tu salues notre famille. Hein? Oh, ce n'est pas bien. Suis-moi, suis-moi, on y va. Suis-moi, on y va. Mais le monsieur là, est il me dit qu'il est célibataire alors qu'il est marié à deux femmes, avec enfants encore. C'est le problème. Mais qu'est-ce que vous avez Madame, quoi? Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez déjà vu. Comment tu vas? Je vais très bien. S'il vous plaît, vous pouvez dégager un peu. Je veux démarrer. Ah. Un instant, s'il te plaît.